Thank <music> you. S'étirer, avoir de l'ampleur, viser loin. En fait, Akuzawa Sensei parle surtout de créer de l'espace. parle d'ouvrir. Et c'est très différent comme notion du fait de s'étirer. C'est une manière de s'étirer, mais c'est assez différent. D'abord, ça passe par l'alignement. Et quand on, dans la Honkai, on travaille beaucoup sur la structure du corps. On travaille sur l'empilement et l'utilisation de la gravité. Et cet alignement, c'est déjà une manière d'ouvrir et de replacer et de trouver des espaces. On va les trouver dans les membres, on va les trouver dans la nuque. Et on va les trouver aussi à l'intérieur du torse lui-même et dans les axes que l'on va créer. Ces axes sont déjà des manières d'ouvrir et de créer de l'espace. On va le trouver aussi dans ce qu'on appelle le Tenshi, c'est-à-dire le ciel et la terre, la tension entre deux forces opposées, entre deux tensions opposées, la suspension et la gravité, l'étirement et le poids qui reste en bas, sur Chico par exemple cette sensation qu'on va retrouver dans Tenchi Jin, quand on va laisser descendre le centre, en même temps que les bras tirent vers en haut. Et ce n'est pas là que les extrémités qui vont vers en haut, mais chaque partie de la cage thoracique, chaque partie des articulations, des épaules, dans les hanches, les genoux. Et donc c'est tout le corps qu'on va ouvrir partie par partie. Sensei parle aussi de pétrir la viande. Et à l'intérieur de ces mouvements, on va fabriquer des rotations, des rotations comme ça, et jouer dedans de façon à créer des espaces. On va ajuster en permanence, venir chercher et sentir cette, cette gravité et ces tensions opposées. Enfin, on va le retrouver à deux endroits clés, que sont les quoi Ici, les coins dans les jambes et cette partie du nid de l'épaule. On va donc ouvrir, garder cette ouverture et lorsqu'on va descendre par exemple en Mao, on va venir fléchir ici. Et non pas dans le genou, toujours, hein, venir fléchir dans l'aine, garder cette ouverture, la garder dans l'épaule, la garder à l'intérieur, et la maintenir. Et cette ouverture-là qu'on va retrouver dans nos flexions, on va la garder, y compris lorsqu'on va fermer, lorsqu'on va venir ramener nos bras. On va garder cette ouverture et ces espaces qu'on a créés. Ensuite, on retrouvera dans l'interaction cette manière d'utiliser la recherche d'espace et l'ouverture. Dans les coups de rennes, on, va, on va retrouver ça, et notamment dans le combat. Il y a beaucoup de choses qui vont passer par là. Euh, et, mais déjà, on va le, le trouver dans le conditionnement du corps et dans la façon de, de travailler tous nos temps